Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Wesleyan et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à gagner plus de fights dans le nouveau mode arène disponible sur Apex Legends depuis la saison 9. En effet, avec mes amis nous avons tryhard ce nouveau mode et on a remarqué quelques petits tricks qui nous ont aidés à gagner plus de games. Nous avons actuellement 67% de win rate et ça en jouant en géo. Et pour être honnête, c'était vraiment de la merde. Je pense que les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo sont un bon point de départ pour commencer ce mode de jeu. Première chose, jouer paquet et ça c'est très très important. Être à côté de vos teammates, c'est une clé de ce mode de jeu. Flank dans ce mode de jeu est très difficile et très très risqué parce que dans un mode de 3v3 où les équipes vont jouer paquet, il va être très dangereux de flank. En effet une équipe stack peut très rapidement se retourner sur le lurker et complètement le 3v1 et le défoncer en moins d'une seconde. Même si vous arrivez à knock quelqu'un, ne faites pas ça, d'accord Vous êtes bien mieux dans une position de 3v2, ne flanquez pas, restez avec vos teammates c'est très très important. Deuxième conseil très très important les amis, achetez le plus de batterie que possible et battez-vous pour les Supply Bin et les Materials Et effectivement dans ce mode de jeu, acheter du soin va être complètement OP. Dans ce mode de jeu, il n'y a pas beaucoup de soins, d'accord Donc en récupérer et en acheter, pour permettre de tanker plus de dommages et de bien plus poke, va être très très important, ça va vous donner l'avantage sur la team ennemie, parce que ils n'auront plus de quoi se heal et vous allez juste pouvoir les éclater lors de la dernière zone. N'achetez pas si possible de cellules et de kits de soins, car ces deux objets sont bien moins rentables que le kit et la batterie. Les matériaux que vous allez pouvoir récupérer en plus vous donneront un avantage complètement OP sur vos adversaires. Effectivement, les matériaux en plus vous permettront d'acheter des batteries et un beau check niveau 2 rapidement. Et croyez-moi, ça fait la diff. Dans ce mode de jeu, vous allez devoir tenir la position du high ground dans le ring, d'accord Il ne faut pas rush. En effet, c'est un mode de jeu qui se rapproche bien plus des tactical shooters. Donc malheureusement, il va y avoir un peu de camp. Et le seul moyen de counter la camp, c'est de prendre la position avant. Pendant le timer du round, regardez où se situe le cercle et allez du côté où vous aurez la meilleure position. Généralement, sur la map Artillerie vous avez euh, le cercle où il faut prendre le top et le cercle où il faut prendre euh, les genres de petits bunkers. Des combinaisons plus agressives avec par exemple race et un octane pad pourront peut-être s'avérer efficaces, mais pour le moment, nous avons trouvé que la stratégie la plus consistante n'était pas de hard push. Au round 1, vous vous demandez peut-être ce qu'il faut acheter car vous n'avez pas beaucoup de matériaux. En effet, 550 matériaux au round 1, c'est très peu et vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir acheter grand chose. D'après nous, la méta du round 1, ça va être clairement d'acheter une L-Star et une batterie. Ça part sur quoi Ça part sur de la L-Star du coup La L-Star, croyez-moi, est très très cheatée au premier round. Je pense que c'est littéralement le meilleur loadout possible avec une batterie. Et si vous avez du mal à viser avec la Star et que vous êtes sûr de pouvoir récupérer du shield, vous pouvez essayer de jouer la L Star avec l'amélioration et donc avoir une petite crosse et un point rouge. Je vous conseille tout de même de vous entraîner à la mire. A partir du moment où vous avez mis le matériau, je vous conseille d'acheter un beau check niveau 2. Pas besoin d'acheter un niveau 3, le hop-up de tir rapide est déjà dessus et le hop-up de shotgun à l'arc est vraiment éclaté. Un fusil à pompe sera bien plus rentable. Ensuite, vous combinerez ça des batteries. Une secondaire peut-être, une L-Star ou un P.K. Et tout simplement du heal et des nades. Quelle légende jouer dans ce mode de jeu arène Eh bien, les légendes les plus passives ont l'air très très fortes. La légende la plus cheatée en mode arène sera donc... Gibraltar Dans ce mode de jeu, sont Fortified son gun shield vont vous aider à tanker un nombre incalculable de dégâts en sachant que ce mode de jeu est une garde HP. c'est le personnage tout simplement le plus cheaté Sans parler de son ulti que vous pourrez acheter en round 3 il me semble à partir de 500 materials il est complètement pété C'est simple, à chaque fois qu'on a utilisé l'ulti Gibraltar on a gagné le round Ensuite je vais vous conseiller Rempart car elle va vous offrir de la cover supplémentaire, ainsi qu'une amplification de damage. Ce qui va vraiment vous aider à gagner les trades de PV. Vous allez tout simplement bien plus efficacement poke les ennemis et complètement éclater leur stock de soins qui est bien faible, je le rappelle. Et maintenant crypto Crypto est très utile dans ce mode, car vous n'avez pas besoin d'être aussi mobile qu'en BR, ce qui va vous laisser la place d'utiliser votre drone. Vous allez pouvoir rapidement savoir où sont les ennemis et placer votre drone dans des endroits un peu tricky, pour savoir où sont vos ennemis. En plus de ça, son ulti bien utilisé va vous permettre de mettre 50 dommages de poke complètement gratuitement. Ce qui peut être un peu OP dans les fins de zone. Vous pourriez aussi prendre Blood, mais son tactique est cher comparé à Crypto, et vous pouvez l'utiliser moins souvent. C'est pour ça que nous pensons que Crypto est bien meilleur dans ce mode. Vous pourriez aussi utiliser Lifeline avec un Gold Backpack qui vous permettrait de raise gratuitement vos teammates et gagner des free HP. Mais c'est quelque chose d'assez tricky, on vous recommande de ne n'essayer ça qu'en tristack. Mention spéciale pour des variantes de compo qui pourraient être utiles avec Bangalore, Horizon, Valkyrie ou Fuse. Si vous êtes en tristack et que vous avez des stratégies adaptées à vos choix de personnages, leurs kits sont utiles et ils ont tous un bon poking potential. Une petite astuce assez avancée qui peut s'avérer très utile mais qu'on n'a pas pu beaucoup expérimenter, c'est de préparer son économie et de jouer pour les Care Packages. En effet, lorsque vous allez choisir quel soit vous allez acheter, vous allez pouvoir voir quel est le contenu du Care Package et donc potentiellement le jouer et faire potentiellement des économies, avoir plus de soins, avoir une meilleure arme, etc., etc. Jouer en solo ou en trio, le duo ça craint, pourquoi En duo, vous allez avoir un teammate soit qui joue paquet avec vous et vous avez de la chance et ça va bien se passer soit vous allez avoir un teammate débile qui va push et mourir tout seul et vous laisser en 3v2 C'est du casino, c'est juste super chiant en fait quand vous jouez contre des tristacks et que vous êtes en duo stack avec un imbécile en solo, vous avez plus de chances d'être avec du coup des duo stack et qui vont probablement jouer plus paquet. vous n'avez qu'à les suivre et ça vous donnera de meilleures chances de gagner. Si jamais vous tombez avec deux randoms contre un tristack et eh bien pas de chance, jouez en connaissance de cause et vous avez beaucoup de chances de perdre ou alors on vous conseille de tout simplement esquiver la game. Pour de la trio, appliquez tous les trois les conseils vus précédemment. Essayez d'ajuster votre coordination et restez bien groupé. Ce mode de jeu est très fun, alors si vous n'avez pas de mates, trouvez-en. Pour moi, ce mode de jeu est bien plus marrant que le BR, mais il y a beaucoup de choses à abuser. Il est pas très très équilibré et il est un peu slow à jouer pour le peu de tactique qu'on peut y mettre dedans. En effet on n'a pas beaucoup de possibilités d'achat et ça laisse peu de place à une vraie stratégie monétaire. Malgré ça, merci à Respawn d'avoir ajouté ce mode de jeu. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si vous souhaitez voir plus de contenu sur Apex et d'autres tutoriels. J'espère que vous allez passer une bonne journée et amusez-vous bien dans ce nouveau mode de jeu. you.